Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce lundi 3 janvier 2022, c'est Madi. Je vais essayer de vous faire les prévisions pour le trimestre aujourd'hui. Il y a avec le grand oracle français une méthode. Donc on peut regarder tous les trois mois par exemple. Je vais essayer de faire le tirage de l'année avec le Béline. Je, veux dire, je vais essayer parce que j'ai déjà fait dans les années précédentes. C'est pas toujours... Euh comment dire, euh, efficace, bon, mais bon, on peut regarder comme ça entre nous, on verra bien. Mais on va commencer déjà par le grand oracle français. Comme je l'ai dit, il y a une méthode, bon bah, en fait la méthode est relativement simple, c'est prendre trois trois cartes par mois et de regarder euh, ce qui sort. Bon. C'est vrai que c'est plus facile de voir quand même à court terme qu'à long terme, sauf en astrologie d'ailleurs, je vous ai mis un lien sur mes prévisions astrologiques, je dois dire que cette année, effectivement, pour l'instant, va mal commencer, puisque, comme vous le savez, le pass vaccinal va être débattu à l'Assemblée nationale cette semaine. Si je ne me suis pas trompée dans mes prévisions astrologiques, il y a des fortes chances ou malchances que ce pass soit effectivement voté à l'Assemblée, ce qui donnerait définitivement une discrimination dont j'ai parlé dans ma vidéo. Bon, voilà qui serait vraiment catastrophique le plus embêtant à mon sens mais évidemment c'est que mon avis hein. le plus embêtant à mon sens c'est que pour le train quoi pour les voyages sans passe c'est peut-être très très handicapant hein. bon pour le reste bar restaurant ciné voilà ça fait déjà depuis plusieurs mois qu'on s'en passe mais là j'avoue que les transports ça peut être vraiment problématique ok allez on y va alors, janvier, février, mars 2022, avec le grand oracle français. Donc, je vais essayer de me concentrer vraiment sur la France. On va déjà regarder la coupe. Alors, bah, j'ai les mauvaises nouvelles et j'ai les chaînes. Bon, bah, écoutez, euh... <rire> c'est mal parti, c'est mal parti. Bon, donc, restrictions, voilà. Mauvaise nouvelle par rapport à des restrictions. Allez, on va essayer de garder le moral. De toute façon, euh, ne vous inquiétez pas quand même. Tout ça, c'est une mauvaise période à passer. Hein, on est d'accord. Hein. Voilà. Bon, il faut tenir bon. Allez. Donc, on va faire janvier déjà. Hein, je vais y aller euh, trois mois, trois mois. Donc, ça, ce serait le mois de janvier. On va faire février. Et puis, on va faire le mois de mars. Éventuellement, je verrai si je peux recouvrir avec un autre jeu. Ou le même. Ce n'est pas trop conseillé hein, de sortir trop de cartes. Avec le, le même jeu. Mais bon, on va voir. Ok, alors on y va. Janvier. Ah, le printemps, il me sort. Bon, bah, pour janvier, ok. Le printemps. La fourche, donc les violences. Et les stérilités. Ok. Bon. Euh, là, ce qui est curieux, c'est qu'il m'a sorti le printemps. Euh, ça m'embête un peu parce que du coup, moi, j'étais centrée sur janvier. Alors, ça peut être aussi parfois une période de trois mois. Ou alors, je... Hop je suis partie directement vers le printemps. Bon, on teste aujourd'hui un petit peu. Hein. On va quand même considérer que c'est janvier. Allez, et puis j'irai recouvrir cette carte-là. Donc là, on est, euh, on est sur le mois de février. Bon, il y a une femme qui va intervenir en février. Après, j'irai affiner. Pour l'instant, je découvre les cartes en même temps que vous. Hein. Et puis après, je regarderai plus en détail. Et là, on a le mois de mars. Ah, ça risque d'être assez instable au mois de mars, mais on a une protection. D'accord, bon. Alors, le fameux janvier, eh Ben on est mal parti parce qu'on a déjà la carte de la violence avec la carte de la stérilité. Bon, eh bien, ça me fait penser vraiment aux contestations qui vont ne rien apporter. Hein. Euh, contestation, mais peut-être quand même plus fort même que contestation. On va remettre une carte là, par contre. C'est euh, Parce que là, c'est carrément de la violence, hein. Donc, on va voir ce que c'est comme violence. Ça peut être, à mon avis, hein, euh, les contestations sociales qui euh, qui vont conduire à des débordements. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Et ça pourrait dire que ce passe, il va passer sur janvier. Et donc, va entraîner des, des grosses euh, violences dans la population. Mais encore une fois, ça ne va aboutir à rien. On va voir si, si j'ai raison. Déjà, on va remettre une carte sur euh, le printemps. Parce que bon, <rire> le printemps est encore un peu loin quand même. Et une carte ici. Alors, on a l'ailleurs. Donc là, on a des choses par rapport à l'étranger qui nous arrivent sur janvier, d'accord. Et là, on a les, les mères et les enfants. Bon. Donc, il va y avoir encore aussi des choses concernant les, les familles, on va dire. Les familles. Alors, ça fait penser aussi éventuellement à l'injection, la fourche, hein. Euh, ils, vont, ils vont ouvrir l'injection aux enfants, je crois. Au hein, l'ont déjà fait. Oui, il me semble qu'ils l'ont fait. Il va y avoir ça encore sur janvier. Attendez, on va essayer d'affiner un petit peu. Hein. Pas trop, pas trop non plus. Mais euh, j'aimerais bien quand même savoir ce que je suis en train de sortir. Là. Il y a des choses intéressantes. Alors, retard, blocage. Bon, oui, alors je pense que oui, il, va, il devrait y avoir sur janvier euh, les, les familles parce que c'est la mère et l'enfant, donc euh, bon, les familles, les mères, surtout, qui vont monter au créneau. Et je pense que c'est vraiment l'injection, parce que j'ai la fourche. Alors, c'est les violences, c'est vrai, mais les violences, ma foi, euh, quand on essaie de piquer votre enfant, c'est aussi une violence, hein. bon. Donc, il y a ça, et ça va, euh, ça va bloquer. Donc là, on va avoir la, une action, certainement, des familles pour euh, éviter la, la piqûre aux enfants, je pense. Bon. Mais j'ai quand même la stérilité, alors on va remettre une carte et la trahison, ouais. Donc ça veut dire que ce mois de janvier, malgré justement les, les, les contestations, parce que là c'est clair qu'il y a des contestations, il y aura quand même trahison, donc il n'y aura pas gain de cause. Bon, ben bah, un mauvais mois de janvier. Et puis là, on a quelque chose qui vient quand même d'ailleurs. Alors on va remettre quand même une carte, ce que c'est ce que c'est ce, cette carte en relation avec le lointain là. Et qui pourrait entraîner des choses sur le printemps. Hein. Je, pense, je pense que c'est ça, en fait. Un projet. Bon. Alors, un projet qui vient de l'étranger, mais qui verra plus, en fait, sa réalisation sur le printemps. Bon. Voilà pour le mois de janvier. Donc, on n'a pas vraiment des bonnes nouvelles. Hein. Mais il va falloir s'attendre, encore une fois, à des choses par rapport à l'étranger. Et qui peuvent être, peut-être, positives. Là. Mais pas tout de suite. Alors, en février, on a le château... La fête, la fête au château, peut-être. Et une femme. Une femme qui intervient. Alors, une femme avec une fête. Donc, euh, on va voir. Là, il faut, par contre, il faut que je recouvre un petit peu. Hein, parce que euh, je vois pas trop ce que c'est, sinon. Donc, on va regarder. Février. Voilà. Une épreuve traversée. D'accord et là, un soutien. Bon, donc sur février, on devrait avoir euh, l'action d'une femme qui va aider. Je me demande si ce n'est pas euh, les institutions européennes, ça. Vous savez, parfois, cette carte-là, euh, ça peut parler de, bon, de l'Elysée, c'est vrai, mais pas forcément de l'Elysée. Ça peut être aussi euh, des grands bâtiments, enfin, le le, le comment dire, le siège du pouvoir, enfin, bref, ça fait penser un petit peu à ça, moi. Je me demande s'il ne va pas y avoir, euh, ici, finalement, une bonne nouvelle par rapport à une femme qui va intervenir au niveau des institutions, au niveau de l'Europe, éventuellement. En tout cas, il y a quelque chose de positif. Donc, il y a une femme qui va intervenir sur février. On va dire ça comme ça. On va essayer quand même de voir si c'est politique, tout ça. par rapport à cette femme alors c'est une femme qui est déjà en fait actuelle donc on doit connaître qui intervient déjà sur le présent en tout cas une femme que je ressens positive voilà et qui va intervenir dans les questions de passe à mon avis hein, parce qu'il y a les questions d'intrusion là bon donc elle va le jouer euh, pardon elle va jouer un rôle positif et elle va apporter son soutien dans ces histoires de euh, de, de, comment dire, de, de restrictions, puisque le lierre, ça étouffe. Avec épreuve traversée, ce serait plutôt une bonne nouvelle sur février. Bon, alors, au mois de mars, on a les regrets, une instabilité, une protection. Ok. Bon, on va voir ce que ça peut être. Un mois de mars qui a l'air assez fragile. Alors, il y a le travail et il y a des choses qui s'accélèrent. Alors, à vue de nez comme ça, euh, ma foi, euh, bon, toujours difficile. Des choses par rapport au travail, des choses très euh, instables, avec une observation sur le travail. Ok. Et quoi d'autre Le pardon ou la réconciliation. Et le pigeonnier. Bon, ça me fait penser au télétravail, moi. Hein, parce qu'il y a l'observation, le refuge, les regrets... Alors, ça peut être ça, mais bon, le télétravail, il est déjà actuel. Hein. Il y a, ça peut être ça, mais ça peut être aussi éventuellement l'extension du pass aux entreprises. Ça peut malheureusement être ça aussi, puisque là, j'ai le pigeonnier. Donc, euh, c'est le confinement, c'est quand on est chez soi, mais il y a aussi l'observation et le travail. Donc, ça veut dire que les gens, par exemple, qui n'auront pas le, le pass pour aller au travail, devraient faire du télétravail. C'est une hypothèse. Hein. J'essaie de, de voir un petit peu ce que ça peut être. Étant entendu que, pour l'instant, ce fameux pass euh, ne concerne pas les salariés euh, de, euh, de, du privé. Mais ça peut. Ça peut. Hein, parce que j'ai aussi la carte de la protection. Mais dans ce sens-là, je ne suis pas sûre qu'elle soit très positive. Alors, j'ai quand même la carte de la Vierge. Réconciliation, pardon, ouais. Un compromis nécessaire. Bah écoutez, oui, ça peut. Hein. Moi, c'est une hypothèse que le pas se soit étendu euh, également au niveau de, du travail. C'est une hypothèse, mais ça ne m'étonnerait pas parce qu'il y a une nécessité, là. Bon. Donc, voilà pour les trois premiers mois. On y va petit à petit. Hein. Et puis, on va faire le, le tirage du béline. Alors, cette fois, on va faire l'année. Bon, voilà. Je vous promets rien. On va voir ce qui sort. Hein. Donc là, il faut une carte par mois. Ah, j'ai la paix qui vient de sortir et la famille. D'accord. Bon. OK. Alors, pour l'année 2022. OK. On va faire la coupe de l'année. Et puis après, on fera une carte par mois. Alors, la coupe, c'est les honneurs et les ennemis. Alors, est-ce que c'est les ennemis qui ont les honneurs, ou bien est-ce que, au contraire, c'est le triomphe par rapport aux ennemis Ça peut être dans les deux sens. Ça veut dire qu'au départ, on aurait les ennemis qui triomphent, et puis après, ma foi, il y aurait un renversement. J'aurais préféré quand même que ce soit ennemi et honneur plutôt que honneur et ennemi. Bon, enfin bon. Le sens peut-être pas d'importance. Alors, on va voir. En tout cas, ce qui me fait dire, euh, qui, euh, non, pardon, euh, ça fait penser quand même euh, euh, à beaucoup de confrontations parce qu'on a la carte des ennemis. Hein. Ouais, alors, on y va. Donc, je vais faire euh, encore une fois 12 cartes, hein. donc deux fois deux fois 6. Voilà, donc le tirage de l'année avec le béline. C'est pas forcément euh, juste avec le Béline. Parce que, oui, enfin bon, on n'a pas beaucoup de cartes non plus. Et là, j'en tire quand même beaucoup. Il hein, n'y a pas beaucoup de cartes dans le Béline. Enfin, il n'y en a pas énormément. Hein. Et donc là, euh, tirer 12 cartes, euh, c'est pas euh, c'est pas forcément pro bon. Mais enfin, on va regarder. Allez. Alors, sur le mois de janvier, j'ai la ruine. Bon, donc je vous dis, hein, ces histoires de passe, moi, je ne les sens pas. Je pense que vous non plus... De toute façon, euh, on n'attend plus rien de l'Assemblée, on n'attend plus rien du Sénat. On sait euh, que ces gens-là, de toute façon, on ne peut pas compter sur eux. Donc oui, euh, la ruine sur le mois de janvier. Bon, bah écoutez, euh, février, on a des blocages. Ah, bah, ça, ça ressemble un petit peu hein, à ce que j'avais dit. Enfin, j'avais dit ça sur janvier. J'avais dit qu'il y aurait euh, certainement les familles qui vont essayer de bloquer, qui vont faire grève, enfin, qui vont protester par rapport euh, à la pique pour les enfants. Alors, oui... Mais là sur février, j'avais eu l'action d'une femme, hein. ben là on a, on a éventuellement des grèves, en tout cas un truc qui, qui bloque sur février, deux cartes de Saturne pour commencer l'année, des contestations très fortes sur le mois de mars, hein. vous avez la carte de mars sur mars justement, donc euh, oui des contestations, des manifestations, tout ça... Avril infortune, décidément, je ne vous sors pas des bonnes cartes, ah, je suis désolée. Mais bon, moi en astrologie j'avais dit que voilà quoi, on en avait pour six bons mois, on va voir. Alors, ça s'arrange un peu au mois de mai, et mais au mois de juin, vous voyez, regardez le despotisme. Je vous dis, hein, c'est pas gagné. Bon. Savoir maintenant si mon tirage est correct, on va voir. En tout cas, six premiers mois difficiles. On a quand même majoritairement des cartes de Saturne, de Mars, et un petit peu le soleil, mais il est coincé entre Mars et Saturne. On fera le détail après. Alors, juillet, ah, on a une femme qui arrive. Août, nativité, je vous dis, ça s'améliore. Allez, septembre, passion, octobre, quand même la stérilité, novembre, un homme qui arrive et décembre, l'élévation. Bon, alors, j'ai envie de dire, on commence mal, on finit bien. Allez, et ça, c'est marrant parce que c'est ce que je vois en astrologie, moi. Bon. Après, euh, voilà. Après, euh, c'est, euh, ce sont des cartes. Bien. Donc, janvier pas bon. Février <rire> pas bon. Mars, contestation. Avril, ma foi, euh, ça, ça peut être les questions de, de pertes financières, de situations difficiles, enfin bref. Hein, la, de pauvreté. Donc, de situation très, très difficiles. On, on ira remettre une carte sur chaque après quand même. Là, alors pensez à amitié, il y a quelque chose qui arrive ici. En tout cas, c'est une carte de sincérité ici, mais vous voyez qu'on repart dans les restrictions. Et là, je suis au mois de juin. Là, la seconde ligne, vous voyez quand même que mis à part la carte de la stérilité, elle est quand même beaucoup mieux, puisque là, euh, donc on là, on serait sur juillet août. Et moi, je vois vraiment un tournant sur l'été, hein. vraiment vraiment. Là, on a des choses nouvelles avec la passion. Alors, c'est pas une mauvaise carte, la passion, hein, puisqu'on c'est une carte de Vénus. Donc, c'est les passions, voilà, euh, les cœurs enflammés. Bon, il y a quand même quelque chose de stérile ici. On ira voir après. Donc, quelque chose qui a du mal, à éventuellement, à, à démarrer. Hein. Mais ici, en fin d'année, on a un homme avec vraiment une amélioration. Bon. Donc, six mois difficiles, je vais dire. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que je garde le Béline ou pas Bon, allez, on va regarder le Béline. Mais je vais peut-être pas recouvrir euh, tous les mois. On va quand même regarder, on va dire les mois difficiles. Alors on va prendre janvier hein, puisqu'on y est. On va prendre avril. Alors mai aussi et juin. Voilà. Euh, on va mettre une carte sur la stérilité et puis sur la fin d'année. Bon, allez, allez, on va mettre encore une carte ici. Alors janvier, bah écoutez, euh, c'est mal parti. Voilà, ruines et, et accident Donc je vous dis, le mois de janvier va pas être bon. C'est sûr, c'est clair et net. Hein. Et ça, c'est vraiment ce qu'ils sont en train de préparer à l'Assemblée nationale. Enfin bref, on ne va pas y revenir, hein. vous savez de quoi je parle. En tout cas, c'est très mauvais. Bon. Donc janvier, février, mars, alors j'avais dit avril. Alors ça, euh, ça me fait penser quand même au commerce. Hein. Euh, bon, je sais bien que c'est la carte de Mercure avec le caducé, ça peut être la médecine mais je me demande si c'est pas plutôt les histoires de commerce ici. Donc l'économie, si vous voulez. Ou Là, ça va mal se passer hein, sur le printemps. Ici, ah, on a quand même une bonne carte avec la destinée. Je dirais qu'il y a quelqu'un qui va intervenir sur le mois de mai. Mais ça ne va pas suffire puisque j'ai encore ici les restrictions avec le départ. Alors donc, quelque chose de nouveau par rapport à des restrictions. Et je pense aussi et là, c'est une intuition que je viens d'avoir, c'est qu'il y a des gens qui vont partir. Il y a des gens qui vont prendre le large, qui vont déménager, d'ailleurs, en astrologie. Je peux vous dire que... Alors, c'est une information que je n'ai pas donnée, c'est vrai. Mais il y a un aspect très, très net sur le printemps qui se met en place et qui va donner beaucoup de déménagement. Voilà. Alors, déménagement, transactions immobilières, enfin, bref. Donc, il y a des gens qui vont migrer. Et ça, à mon avis, c'est ça. Et ça va être du fait des restrictions. Et ça, c'est une information importante que je ressens extrêmement fortement. Donc, il y a des gens qui vont partir au loin. Alors, est-ce qu'ils vont rester en France ou est-ce qu'ils vont partir à l'étranger Je ne peux pas vous dire. Mais il va y avoir euh, certainement de, de la distance qui va être, qui va être prise. Ça, c'est sûr. Bon, il y a des endroits en France qui seront quand même plus au calme que d'autres, hein. Euh, si vous allez un peu dans la nature, dans les montagnes, enfin que sais-je, vous aurez davantage la paix, de hein, petits voilà, villages, les restrictions sont quand même moins contraignantes. Hein. Il y a plus de solidarité tout simplement, et puis euh, peut-être plus d'autonomie. En tout cas, cette carte-là, ces deux cartes-là, je les ressens extrêmement fortement. Alors, je peux vous dire aussi que c'est quelque chose que j'ai vu aussi dans beaucoup de thèmes astrologiques que j'ai fait. on va dire l'année dernière, en 2021, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient partir. Voilà. Bon, allez, on va avancer un petit peu. Donc là, je suis déjà sur l'été ici. Vous voyez, ça s'arrange. Finalement, il est peut-être pas si mal sorti, ce tirage. Mais on peut le faire qu'une fois dans l'année, par contre, ce tirage-là. Il ne faut pas le refaire tous les trois mois. Donc, ce sera le premier et le dernier tirage que je vous fais pour l'année. Donc ici, on a des présents, donc des cadeaux, des choses que l'on reçoit. Et alors, il y a une femme. Moi, j'avais sorti plutôt un homme en astrologie. Euh, je, je me demande s'il n'y aura pas les deux, en fait. Une femme et un homme. Hein, tout à l'heure, j'avais sorti une femme, mais en astrologie, j'ai sorti plutôt un homme. Donc, je pense qu'il y aura les deux. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur l'été, ça s'arrange, cette histoire. Et là, on retrouve une certaine union. Alors, stérilité union, stérilité au départ, et puis finalement, quand même union. Bon, et là, cet homme-là, alors cloître, il y a quand même une espèce d'enfermement. Donc là, on va les creuser, parce que du coup, ce n'est pas une bonne carte, ça. On peut considérer, euh, comme j'ai élévation euh, après, euh, alors cet homme-là, on va voir qui c'est, ou s'il est bien ou pas. Hein. Renommé. Ouais. Alors, cloître et renommé. Je trouve que c'est deux cartes qui ne vont pas ensemble ici. Euh, Est-ce qu'on pourrait avoir des gens qui vont être enfermés sur la fin d'année Est-ce qu'il y aurait des questions de justice éventuellement Parce que cloître, normalement, c'est la prison. Hein. Donc là, il y aura un homme en prison, ou des hommes en prison. On va voir si c'est ça. Dans ces cas-là, ce ne serait pas tout à fait l'interprétation que j'ai donnée tout à l'heure. Hasard. Bon, ok. Bon, bah, il ne nous en dira pas plus. Hein. Bon, moi, je pense qu'il y aura des questions de justice sur la fin d'année pour certaines personnes, puisqu'il y a croître. Donc, des personnes connues. Et voilà. Donc, des personnes qui, à mon avis, euh, vont être enfermées. Enfin, bref, vont être jugées. J'ai l'impression que c'est ça, moi. Bon. Donc, du coup, ce serait plutôt une femme qui serait importante... Alors, est-ce que je peux vous mettre encore une carte sur autre chose euh, sur la restriction peut-être Ouais, ça va durer encore un peu cette histoire. Je vous dis, on a six mois qui sont vraiment difficiles. Voilà, c'est les, les histoires de santé. Bon bah, vous l'avez là. Hein. C'est bien la restriction sanitaire. Bon, donc, s'il vous plaît, pas de faux espoirs. Pas sur le, le premier semestre 2022, non. Je franchement, euh, non. Je pense pas qu'on sera euh, libéré, qu'on va retrouver notre liberté sur le premier semestre. Vraiment pas. Je crois qu'au contraire, euh, ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour, euh, pour euh, comment dire, étendre les restrictions. Et qu'il va falloir vraiment, vraiment attendre l'été, vous voyez. Hein C'est sur l'été que là, on a une nativité. D'ailleurs, on va remettre une carte. Allez. Soyons fous, comme dit quelqu'un que je connais. <rire> regarder un petit peu ici. Alors l'eau, c'est euh, les communications. Enfin non, c'est pas les communications, c'est plutôt les voyages. C'est la France quand même. Hein. C'est le drapeau français ici. Euh, mais ça peut être aussi éventuellement les questions internationales. Donc ça pourrait être une libération hein, en général là, quand même. Hein. Ce qui serait bien. Ce qui serait même très, très bien. Bon, vol-perte après. Ouais, vous voyez, je vous dis, il ne faut pas trop... Euh... Alors, 21 2021, vol-perte 21. Ouais. Allez, on va remettre une. Il ne faut pas mettre trop, trop de cartes. Non, j'ai la grâce après. Vous voyez, bon. On est protégé. On est protégé. En fait, c'est comme si le jeu me disait qu'il va y avoir certainement une influence internationale, qu'on va perdre quelque chose pour renaître ici. Hein, parce que j'ai quand même la grâce. C'est une très, très belle carte, la grâce. On est protégé. Mais sur l'été, j'insiste. Donc, il va falloir vraiment tenir bon. Et puis après, ma ben, foi, les choses s'arrangent, on finit, on finit par une très belle carte, et je vous dis, on commence mal, hein, et on finit très bien. Voilà. C'est ce que je voulais vous faire aujourd'hui, un petit tirage comme ça, entre nous. Hein. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous faire aujourd'hui Tiens, j'ai euh, essayé d'utiliser mon pendule... Enfin, j'en ai un vieux, on va dire. J'utilisais pour mettre les gens en état d'hypnose. Et donc, j'ai testé un petit peu. Donc, on va lui poser des questions. Hein on va dire, est-ce que la situation en France va s'améliorer sur les six prochains mois Donc, alors, oui, pour lui, c'est quand il tourne comme ça. Et non, c'est plutôt quand il se balance comme ça, donc de haut en bas. Voilà. Donc, il faut que je lui donne une petite impulsion. Et on va lui demander, est-ce que la situation donc, en France va s'améliorer sur les six prochains mois voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Alors, est-ce que la situation va s'améliorer sur les six prochains mois? Bon, bah, écoutez, vous voyez, il me dit non. Claire et nette, hein? Non. Bon. Alors, est-ce que la situation va s'améliorer plutôt à partir de l'été, toujours en France? Enfin, en France, bah oui. J'espère qu'il qu y aura en Allemagne aussi, parce que bon, je suis pas bien être concerné par l'amélioration, moi. Alors, on y va. Est-ce que la situation va s'améliorer après, euh, après l'été Ou à partir de l'été Bah pour l'instant, bof. Hein ah Ah Ah Mais oui Regardez, il commence à faire des petits ronds. Je vous assure que je ne bouge pas. Regardez voir. Ah, mais c'est fantastique, cette histoire de pendule. Bon, ben, écoutez, les amis, hein. regardez ce qu'il fait, mon pendule. Il me dit oui. Donc, c'est bien à partir de l'été, vous voyez Et là, c'est un grand oui, hein Bon, on va s'amuser encore un petit peu. Allez. Euh, est-ce que euh, Caligula va euh, partir On va s'amuser, allez. est-ce qu'il a l'air de bien, de bien marcher. Alors, est-ce qu'il va partir euh, Qu'est-ce que je vais poser comme question Ouais, est-ce qu'il va quitter le gouvernement Allez, on y va. Donc, euh, voilà, Caligula. Est-ce qu'il va quitter le gouvernement Je ne vais pas trop mettre, mettre la main devant l'objectif, c'est pas très agréable, enfin bon. Alors, est-ce qu'il va quitter le gouvernement Bon, pour l'instant, non. Et par la suite, on va dire euh, d'ici le printemps. Allez. Bon, ben bah, écoutez, il me dit oui. Il me dit oui. L'espoir est permis. C'est fantastique. Et la question que vous vous posez sûrement... Allez, j'ai un petit peu... Euh, on va dire un peu mauvaise langue. On va dire, allez, Brigitte, alors... Est-ce que euh, c'est une, euh, est -ce est une femme ou est-ce que c'est un homme Qu'est-ce que j'ai posé comme question euh, Brigitte, il hein, faut que je fasse attention à ce que je dise aussi. Bon, je le dis dans ma tête. Est-ce que Bribri, est-ce que c'est un homme Alors, attendez, il faut que je me concentre bien. Pas que je donne trop d'impulsion non plus. Alors, est-ce que c'est un homme Bah écoutez, euh, voilà, on peut penser ce qu'on veut. Ouais, c'est un oui. Hein ben on va poser la question dans l'autre sens. Alors, est-ce que c'est une femme Est-ce que c'est une femme Bon on est d'accord que ça va de haut vers le bas. Tu peux accentuer. Je parle à mon pendule. Hein. Non Ok, on va arrêter la vidéo là. <rire> C'est fantastique cette histoire de pendule. J'ai testé un petit peu. Ça marche très très bien. Voilà, ça fonctionne. Donc quand on aura des questions avec oui ou non, eh bien on pourra éventuellement s'en servir. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, euh, tenez bon. Hein, hold on, comme je dis. Hold on. Il faut tenir parce que encore une fois, on va avoir davantage de pressions qui vont être mises sur nous. Je suis dans le même bain que vous. Hein. En Allemagne, c'est pareil. Hein. Ils sont en train de se, euh, se, se, se friter là entre eux. Il y a quelques parties qui sont en train de défendre les libertés, mais bon, je me fais pas de soucis, enfin, pas de soucis, je me fais pas d'illusions plutôt. On va être on va être coincé exactement comme vous en France, voilà, on est pareil, même bateau, même combat. Donc, je reviendrai faire des petites vidéos, évidemment, pour vous remonter le moral. Et puis, euh, pour vous aider à ne pas céder à la pression, puisque à la fin, on gagne. Allez, je vous fais la bise. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Alors, du coup, euh, je suis un peu embêtée parce que j'ai moins beaucoup de, enfin j'ai beaucoup moins d'abonnés sur ma chaîne astrologique, alors que l'astrologie me demande quand même beaucoup plus de travail. Bon, bah allez, allez faire un petit tour sur mes prévisions astro. J'ai mis beaucoup de temps à les faire. C'est très compliqué, mais ça donne aussi pas mal de détails. Voilà, bon. En tout cas, merci beaucoup de votre soutien et eh bien, à bientôt. Au revoir.